Bonjour, euh, bien, me revoici de retour euh, pour, euh, pour une euh, séance vidéo euh, que je fais habituellement. Hein, donc, euh, je poursuis euh, comme toujours, du moment que je sois, euh, que je sois présente. Euh, bon, euh, et puis euh, c'est surtout euh, selon mes disponibilités. Hein, voilà. Et la, la raison euh, pourquoi je fais cette vidéo, euh, bon, c'est à titre euh, exceptionnel, c'est euh, d'après euh, ce qu'il y a eu là, euh, une série de, de tueries euh, suite à une sorte de, enfin d'après ce que les médias euh, nous précisent, c'est suite à un attentat. Euh, euh, euh, un attentat euh, entre policiers quoi et euh, c'est euh, de l'affaire de, de monsieur harpon euh, Michael et, donc euh, bon euh, apparemment euh, bon moi je moi je donne que mon avis personnel euh, à ce sujet là parce que bon moi je ne je connais pas euh, je pas aller sur le terrain, je ne sais pas ce qui, ce qui s'est passé en, en lui. Euh, euh, tout peut arriver hélas. Euh, je ne connais pas du tout. Hein. Moi je dis que mon avis à titre euh, personnel. Maintenant chacun peut faire euh, ses.. Ch ch chacun peut en tirer des, des conclusions. Euh, soit la plus, euh, la plus réelle ou la plus vraie. Ou, enfin, bon, bon, bref, moi, je, je ne suis pas là pour, euh, pour faire une compétition, on euh, va dire, euh, qui a raison, qui a tort. Mais je donne que mon avis euh, personnel suite à ça. Bon, euh, moi, j'ai toujours dit, euh, quand il euh, y a des tueries comme ça, hélas, euh, on ne connaît jamais les gens. Euh, de, du bas âge jusqu'à maintenant. Hélas, euh, on ne peut pas connaître euh, à 1000% les gens et être, euh, être euh, à 1000% rassuré euh, de son avenir euh, la plus sûre, euh, la plus... Euh, euh, tout, euh, pendant tout le long de sa vie. Euh, tout, tout peut être bouleversé du jour au lendemain, ce qui se passe dans, euh, dans son moral, dans, sa, dans ses objectifs, de ce qu'il a l'intention de faire. On peut, ne on peut jamais, hélas, connaître des personnes profondément. Sur le, le plus authentique qui soit c'est quasiment impossible, pour moi euh, on ne peut pas connaître euh, quelqu'un, c'est quasiment impossible et euh, bon, c'est sûr de la naissance jusqu'à maintenant, il euh, y, y a des années qui, se, euh, qui défilent, euh, euh, voilà on, on change, déjà plus bas âge, moi j'ai toujours dit, euh, que bon, on est entouré au début on est entouré euh, euh, dans un lien parentaux on est entouré euh, euh, avec, euh, avec bienveillance ou euh, avec euh, la malveillance où tout peut arriver hein. malgré euh, même à la naissance même les parents il y en a qui qui sont, qui sont abandonnés, qui sont euh, méprisés dès leur plus bas âge, hélas. Euh, que les parents, des fois, ils ne voulaient pas une fille ou ils ne voulaient pas de garçon. Euh, euh, voilà, ils sont déçus euh, de leurs propres enfants. Ou des fois, les, les enfants euh, voient un moindre défaut pour eux à leurs yeux. Hop, ça y est, ils sont, ils sont euh, maltraités euh, depuis le bas âge. Il hein, y en a, a, ça existe, il y en a qui font des enfants, mais c'est trop à dire. Moi, je, je ne suis pas mieux. <rire> je ne suis pas mieux. Bon, c'est sûr que moi, je dis que ce que je pense. Mais au niveau, euh, au niveau euh, de du cadre de vie de chacun de, depuis le bas âge euh, bébé bon on est entouré des parents euh, bon, je parle en euh, grosso modo euh, pour ceux qui sont bienveillants euh, les parents bien, bienveillants quoi qui, qui, sont, qui sont très attentifs euh, proches et proches de leur, euh, leur bébé quoi le nouveau nés euh, qui viennent de, de mettre au monde, bon, c'est un événement pour chaque parent c'est sûr, c'est une chose qui, qui, qui est intouchable et, et euh, on peut le comprendre, hein. qui, qui le, que les parents ils mettent toute leur attention euh, à ce qu'ils aient le bien-être possible même au courant de leur vie, c'est sûr. Mais même au euh, bas âge, on ne connaît jamais euh, la personne. Euh, le, le moral et tout ça, le, euh, le cerveau euh, change. Euh, le fait qu'au euh, niveau du système, on nous, euh, on nous incite, on nous oblige à devoir. Euh, Devoir euh, euh, comment dire, pratiquer plusieurs choses à la fois, euh, n'ayant pas la possibilité de, de euh, comme j'ai toujours dit, euh, n'ayant pas la possibilité de, euh, de se reconnaître profondément, qu'on ne nous laisse pas le temps. Malheureusement, on est, on est dans un cycle de vie. Euh, ça a toujours été comme ça, hein. c'est pas parce que je fais là euh, des vidéos, chacun euh, peut, peut mettre euh, des, des suggestions à ce, ce sujet-là, mais moi je dis que mon avis, mais c'est euh, euh, moi je dis que euh, depuis le bas âge, on est déjà formaté, on est euh, euh, voilà, on. Est, appliquent des choses, par exemple on a envie de faire une ambition quelconque et au fur et à mesure des années qui passent, notre ambition eh ben, devient une, peut devenir une réalité, parce que beaucoup de personnes veulent devenir tel ou tel métier. Voilà, je veux devenir cuisinier, je veux devenir euh, pilote de chasse, je veux devenir euh, euh, policier, je veux devenir euh, pompier, je veux devenir plein de choses. Après il y a des métiers, euh, bon ça on leur apprend déjà euh, au rythme scolaire. Hein, ça, euh, et ça, ça, quelque part les gens se sentent obligés, obligés d'asservir. De, de le, le peuple, et euh, à servir le peuple et ben, est égal à, à devoir gagner de l'argent, à payer, on nous incite à devoir euh, à devoir envers la société, on est, euh, on est, euh, on, on est euh, comment dire ça, on est un euh, euh, bon, dû, Bon, comment dire correctement cette chose là enfin bref on est, on est constamment un devoir donc on en doit beaucoup à la société et puis on nous affiche de ce qu'on doit être bon, si on est autrement à nos risques et périls hein, voilà la société se lave les mains et puis et... Et à cette suite, ça, ça risque de euh, devenir euh, euh, parfois catastrophique. Et, euh, il y a, euh, Par exemple, les, bon, les enfants, moi je disais, euh, euh, ça se construit au fur et à mesure. C'est euh, d'abord le lien parentaux, les, le lien euh, entre les amis, les liens entre euh, plusieurs personnes. Euh, avec l'école, le travail, euh, euh, voilà, euh, l'école c'est les camarades et tout ça, tout ce qui, euh, mais c'est tout assez euh, euh, euh, au fur et à mesure avec euh, l'influence des autres, donc on se sent influencé. Malheureusement, c'est comme les fumeurs, les dro ceux qui se droguent, ceux qui, euh, là on nous incite à plusieurs choses, euh, c'est les habitudes addiction quoi Les, on est dans l'additif total on, on doit constamment euh, selon selon euh, ce qui existe dans la vie euh, on doit être additif on doit être influencé euh, voilà quoi on doit et l'influence parfois euh, euh, malheureusement joue des tours des tours hein. c'est ce qui arrive. Hein. Et bon, moi, moi je disais, les gens, ils, ils, ont, le, ils ont cette optique de devenir, euh, je ne sais pas, ils ont un objectif, des projets euh, au moment de l'école euh, pour construire leur avenir. Ils ont un projet, je ne sais pas, euh, rentrer dans la police. Voilà, ils rentrent euh, comme ça dans la police. Euh, bon, il y a des examens à passer, il y a. Genre de choses, passer euh, bah euh, euh, à plusieurs euh, épreuves, de ce qui, de quoi il, est, il peut être capable ou non. Bah, après, c'est euh, euh, arrivant à la fin, bon, là, euh, bon, il y a euh, au moment quand il est quand il doit rentrer euh, dans les forces publiques ou des choses comme ça, il ben, y a quand même... Euh, moi, j'ai euh, quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Euh, de ce, moi, je ne crois pas vraiment que ça peut être un attentat comme ça peut pas l'être. Maintenant, euh, moi, je pas sur le terrain, euh, je n'en sais rien, quoi. Euh, moi, je dis que... que mes appréhensions, ce que je, je peux ressentir plus profondément, mais comment on peut rentrer à, à l'acte de la tuerie, sachant que auparavant, avant de rentrer forcément dans les forces publiques, les forces de l'ordre et tout ça, ils doivent impérativement avoir un casier judiciaire vierge. A priori, moi c'est.. Moi je ne connais pas hein, niveau. Euh, bon, il, logiquement, il doit avoir un, un casier judiciaire vierge, quoi, qui ne soit pas.. qui qu n'est pas.. Euh, qui ne soit pas noirci, son casier judiciaire. Mais euh, vierge, finalement. Mais euh, ça. Euh, vous savez, passer à l'acte, euh, la tuerie, euh, il peut arriver beaucoup de choses, hélas, au moment de sa vie, parce qu'on ne connaît pas hein, la, le passé euh, des gens. Les, les gens, ils, ils, tôt ou tard, ils risquent de se venger, même les, les perspecteurs, euh, tout, euh, tout le monde peut se venger, hein. que ce soit même les, euh, les métiers reconnus euh, de l'État. Euh, tout le monde peut se venger, on ne connaît jamais l'arrière la, plan des, de la psychologie des gens, c'est délicat hein, quand même, hein. et euh, les gens, euh, bon, ils, ils ont eu, euh, cette, euh, au moment de son engagement, bah, il, a, il a été bien reçu. Mais du jour au lendemain, il peut, il peut métamorphoser d'une personne à une autre. Et malheureusement, on n'est pas, les... pas dans la tête des gens. C'est quasiment impossible. On peut pas être constamment derrière eux et les surveiller. C'est quasiment impossible. Et puis les gens faisaient totalement confiance. Parce que pourquoi il est rentré dans la police Il n'est pas rentré euh, par, euh, par effraction, il n'est pas rentré comme ça, euh, sans. Euh... C'est euh, parce qu'il a eu un casier judiciaire vierge, il a eu euh, les concours euh, parfaitement euh, habilités euh, comme quoi il pouvait rentrer dans, dans la police. Et, et voilà. Mais on. On connaît que le schéma professionnel, euh, purement technique. Mais on, on, on ne veut pas connaître euh, le fond de la personne. Parce que dans un métier, il faut, pour moi, à mon avis, dans un métier, il faut connaître les gens. Il faut savoir leur propre pensée. Mais les gens, ils ont... Euh, ils ont euh, que cette théorie à devoir des comptes de ce qu'ils ont appris à l'école, de ce qu'ils ont appris au moment de, de faire des examens et tout ça. Et, et eux, ils prennent le schéma de ce qu'ils ont appris. Hein, mais c'est comme les juristes, ceux qui sont dans les jurys au euh, niveau... Euh, sélectionner euh, le, le vainqueur le meilleur de euh, on, on, on ne connaît que malheureusement que la théorie de ce qu'ils ont appris mais pour moi euh, avant de prendre un métier quelconque euh, que ça soit tout autre hein, tous les métiers y compris tous les métiers c'est euh, il faut connaître, enfin, moi je dis il faut, euh, parce que c'est important de connaître le, le fond de la personne, de ce qui. Euh, son désir, pourquoi il a voulu rentrer dans la police, il a voulu. Euh, euh, qu'est-ce qui lui a amené à, à, ce, à cette voie euh, pourquoi il veut rentrer dans, dans ce, ce domaine-là, c'est important, les gens euh, euh, se sentent euh, à chaque fois euh, rendre des comptes, et euh, tôt ou tard, et ben voilà, quoi, ça, ça joue des tours, hein, même, euh, on ne connaît jamais les, les personnes à, à 1000% à dire voilà, lui c'est le vainqueur, il va être le meilleur, il va être... Moi j'y crois pas ces trucs-là. Euh... Les gens peuvent changer du jour au lendemain et se métamorphoser, tuer une masse de de population. Euh... Il peut être beaucoup, dans beaucoup de domaines. Hélas, ça... les gens nous, nous obligent à être dans la déception totale, dans la, à se battre constamment, à, à ne pas penser à être serein, ne pas penser à ça, on est constamment sous stress et moralement, psychologiquement ça joue sur l'influence sur qu'il peut avoir, qu'il peut se donner, il peut se donner une image euh, parfois euh, néfaste et euh, se donner euh, d'énormes euh, mauvaises idées et ça repercute euh, au niveau de la population et voilà quoi mais euh, ce qui s'est passé là euh, c'est quand même euh, équivoque, c'est équivoquer euh, quelque chose. Euh, d'un attentat, ça y est depuis longtemps, on, on met à, à, à l'image euh, les attentats qui se poursuivent à tout moment, euh, les, a, depuis, les, enfin, les attentats de Charlie Hebdo, les attentats de… Euh, on dit toujours que c'est euh, dû à des, des suites d'attentats euh, alors que la personne, est, euh, et si c'est pas une vengeance parce que ça peut être une vengeance, la cause. Ça peut être euh, un problème euh, euh, qu'il euh, qui n'a pas résolu et puis euh, il, se, il se révolte. Voilà, il est, il est révolté, pas forcément fou, mais il est révolté parce qu'on lui pousse à ce qui qu doit être comme ça. Il est, on le pousse. De toute façon tout, tout, tout citoyen, on est poussé, mais c'est la force qui fait qu'on qu sur, euh, surpasse pour éviter euh, les mauvaises euh, mauvaises attentions, les mauvaises voix. Voilà, mais c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Parce que ceux qui sont, sont constamment sous le stress, surtout la police, sont constamment sous le stress. Et ça, euh, aller savoir si c'est pas euh, des, une vengeance ou, ou, euh, ou… ça peut être une dispute, ça peut être euh, une révolte, ça peut être une… Euh, on dit tout, tout de suite que c'est un fou, que c'est euh, dû à un attentat, ça y est, on ne met que ça à la bouche des gens. Et on ne se donne pas la, euh, la raison, le pourquoi il a poussé à agir de cette façon-là. Malheureusement il a tué quatre personnes, mais, mais là ce n'est pas le seul, hein. il y a beaucoup de monde hein, qui risque de, de devenir tueur. Hein. Euh, on, est, on est sous l'emprise de cette société, et on est euh, constamment sous le stress. Et tout pour, euh, pour euh, rentabiliser le système hein. tout euh, c'est un schéma euh, auquel les gens doivent, euh, doivent euh, suivre on n'est plus des, des meneurs on n'existe plus de toute façon on est on est des suiveurs à tout moment on est en on, on est un dû à la société, enfin on a un devoir envers la société, mais rien d'autre, eux ils veulent rien savoir, hein. la psychologie, on ignore, on ignore un truc, et ben la, la personne peut se sentir très mal et le mal être peut parfois amener à, à des des séries de, de tueries ou des choses comme ça, hein, malheureusement, on ne peut pas euh, euh, juger de la personne et déjà les gens ils s'auto-jugent en disant qu'on est fou dans un monde de fous, euh, pourquoi on n'a pas à se culpabiliser, c'est à, à nous de soi-même qu'on met on doit, on, il est essentiel de surpasser là, tout ce qu'on subit là, tout ce qu'on ingurgite au fur des, des années, au fur, euh, selon euh, de ce qu'on nous dicte de faire et tout ça. De toute façon on est, on, on est euh, soumis envers euh, le système monétaire, on est euh, tout le capitaliste hein, qui prend le pouvoir de tout. Et, euh, la peur de tout, on nous commet euh, beaucoup de choses, on nous fait euh, on y asservi et malheureusement euh, voilà c'est un peu euh, dans l'engrenage le, absolu euh, les gens sont dans le euh, sont dans le besoin de se reconnaître euh, profondément de ce qui ce qui veut vivre vraiment, mais on ne leur donne pas le choix. Alors forcément, les gens euh, bah, ils finissent par se venger. Hein. Et voilà, c'est un peu, c'est délicat hein, quand même. Hein. On ne peut pas traiter de fou, euh, même un tueur, on ne peut pas. Les tueurs en série, euh, euh, c'est un peu euh, ambigu, hein, parce que euh, la société... Euh, tue à petit feu les, les citoyens, la psychologie des citoyens, voilà c'est précoce hein. et la psychologie des fois euh, voilà c'est ce qui, ce qui amène à, dans, dans un désarroi pas possible, il se passe tellement de choses dans, dans notre propre vie euh, que voilà. On, la vie est délicate, hein. c'est euh, la vie euh, humaine, mais on peut, on peut euh, la rendre euh, évidente, la vie, seulement euh, les gens ça ne leur euh, rapporte pas, ils disent euh, une belle vie, bah euh, ben non elle n'a pas droit, euh, euh, non ici elle doit subir, elle doit, euh, voilà c'est tout une, une rituel infinissable, on, on doit endurer et puis voilà, la force d'endurer les conséquences euh, suite aux vengeances, suite aux problèmes psychologiques, enfin pas problèmes psychologiques parce qu'on on se sous-estime quelque part, on se dit euh, euh, quelque part on est, euh, on s'auto-juge en disant oui on est, on est des fous dans un monde de fous. Euh, c'est qu'on est fabriqué. Euh, voilà, on est fabriqué, c'est tout. Et c'est à, à nous de, de surpasser euh, de ce qui est, et de se battre constamment de ce qui est, ce qu on, on, nous, on nous fait euh, subir. C'est à, à nous de se battre. C'est un constant combat dans la vie, c'est une compétition, une rituelle et voilà c'est un enchaînement que des fois les gens ils s'enlacent, ils, se, ils, ils, ils se fatiguent c'est de là que les, les gens finissent par la tuerie et tout ça parce qu'ils ont un ras-le-bol de ils ont un ras soumis, ce qu'on leur, euh, euh, euh, voilà, on, on leur a mis euh, dans le crâne euh, en disant voilà, euh, et si ce n'est pas des reproches ou des choses comme ça, allez savoir, parce ce qu'on ne peut pas euh, juger, euh, parce que ça se peut qu'il a eu des reproches, il a eu euh, une salle, euh, il a été euh, nuit. Euh, par ses entourages, il a été, euh, on ne sait pas, nuisibilité de euh, certains, des collègues. Parce que des fois les collègues, euh, c'est pas des gentils. Hein. Euh, ça ne veut rien dire, hein. c'est pas parce qu'on est entre collègues qu'on doit s'entendre. Euh, euh, hein. Il y en a qui.. Et puis ça, ça aimé, à force, bah, ça peut être toute autre raison. Mais les gens, il ne faut pas qu'on euh, qu se culpabilise en disant voilà c'est du fait qu'on on est dans un monde de fous, que tout le monde est fou, euh, euh, alors que moi, à mon avis, euh, pour moi, euh, moi je vis ma vie, je ne vis pas pour les autres, parce qu'on se référencie par rapport aux autres. Les autres, ça y est, ils ont tué. Par exemple, les, les gens de l'État, il euh, y en a un qui, euh, qui a tué. Ça y est, tous les gens se culpabilisent, tout le peuple. C'est comme le gouvernement, il est comme ça. Eh ben, tout le peuple français se sous-estime, se culpabilise, se dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde Alors que euh, non, on n'a pas de voir On n'appartient à personne. Euh, voilà, on n'appartient qu'à soi-même les, les choses. Enfin, moi, je dis que mon avis. Maintenant, chacun voit leur optique comme ils l'entendent. Voilà. Bon, j'en je, je, euh, finis là. et Merci d'avoir euh, visionné cette vidéo. J'espère que ceci vous, vous a été. Euh, euh, vous, a, vous a plu, a été intéressant. Bon, j'ai donné que mon avis. Voilà, sans, sans, sans rentrer dans les, a, les infos et tout ça, moi j'ai donné que mon avis personnel en espérant que ceci vous a été, euh, a été euh, intéressant. Et, euh, voilà, euh, bien bah je vais vous laisser maintenant. Euh, et euh, je vous dis à, à bientôt pour une prochaine.. Euh, prochaine euh, et tout en vous disant une, une bonne matinée, une bonne journée et une bonne soirée Allez, au revoir